Personnage le plus iconique de Nintendo, il est le plombier le plus redoutable du royaume champignon. Faisant tomber aussi bien les tortues cracheuses de feu que les femmes, aujourd'hui, c'est sur lui que l'on se penche. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui, je vais vous parler de Marius Segali, plus connu sous le nom de Mario. It's me, It's Mario. oh pa pla pa boom. mon bébé. Oh, j'en ai un, bébé, mon oh, bébé, j'en bébé un, j'en un,